12 heures à Yaoundé, 12h à c'est dans le département du ma région de l'Ouest du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information de la mi-journée sur Vision 4, Télévision, la télévision africaine. Nous démarrons notre journal avec cette rencontre entre les syndicats de transport urbain et interurbain et les membres du gouvernement tenus hier ici à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, suite à l'annonce de l'augmentation du prix de transport urbain sur le terrain. Contrairement aux propositions faites par ces derniers au premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goutet, la grille tarifaire validée par celui-ci est celle de 300 francs CFA en journée et 350 francs CFA dans la nuit, avec possibilité de gré à gré entre le chauffeur taximan et le client. Mais cependant, les prix du transport inter-urbain restent sans changement. Dites-vous, Ernest Tebasina. Cela ne fait plus l'ombre d'aucun doute, le prix du transport urbain connaîtra dans un futur très proche une hausse due à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. En concertation ce jour à Yaoundé avec les membres du gouvernement, les syndicats, malgré leur insatisfaction, vont se plier au nouveau prix arrêté. Dans le tarif, le tarif à plafond c'est 300 en journée. En, dans la nuit, c'est 350. Donc, le gré à gré, c'est que vous dites au chauffeur que bon, je vais à, comme nous sommes à Warda, je vais à la post en alger 100 francs. C'est ça, le gré à gré. Il est par ailleurs prévu le gré à gré entre clients et taximènes. Une entente qui ne devra pas aller au-delà des prix officiels selon le gouvernement. Pour ce qui est du transport interurbain, aucune augmentation n'est envisagée. Par contre, le gouvernement a prévu réduire de moitié le transport des personnes à mobilité réduite, mais également les enfants âgés de 7 à 15 ans. Les prix arrêtés ne sont pas encore applicables, mais sur le terrain, ça va dans tous les sens. Chaque transporteur ajuste les prix à sa guise, comme ici à la gare routière d'Obala, où le prix du transport Yaoundé-Obala a presque doublé. Le tarif d'Obala c'est 740 francs, prix officiel. Mais nous, les chauffeurs d'Aubala, nous avons supporté apporté les passagers à 500 francs. Au jour d'aujourd'hui, que le, le gasoil part à 720 francs, nous devons descendre ou bien nous devons augmenter. Les premiers jours, nous sommes partis à 1000 francs. Comme les passagers se plaignaient beaucoup, nous sommes aujourd'hui à 700. Même au niveau de là, ça ne devrait pas aller. Les raisons évoquées sont légion. La vignette qui était à 25 000, est parti à 50 000. L'huile de le, le moteur pour vidanger la voiture, c'était à 1 c'est parti à 2 Le moteur du cas même qui était à 1 200 000 est parti à 1 700 000. La licence de transport qui était à 50 000 et à 5 000 francs. Une mise en garde a donc été adressée à tous ceux qui seront pris en flagrant délit d'augmentation des prix du transport, sans l'autorisation du gouvernement. 57e édition de la fête nationale de la jeunesse, on en parle dans ce 12 heures avec les festivités relatives qui ont été lancées du côté de Bipindi, localité située dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Occasion donc pour le préfet de cette localité de rappeler à la jeunesse la vision du chef de l'État, son excellence Paul Bia, qui est celle de saisir les opportunités afin d'être des véritables acteurs de développement à l'horizon de Mitrance. Séville, nous en parle. Jeunesse, réamouement moral, civil et entrepreneurial. Gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Elle est le thème choisi pour la 57e fête de la jeunesse. Un thème évocateur qui rappelle les différents messages du chef de l'État, invitant cette jeunesse à plus de responsabilités pour la construction du pays. Le prophète de l'océan, Nouveau Bello, a mis un accent sur l'intellect et la discipline qui constituent les clés du succès. Nous avons donc lancé cette déclaration à l'intérieur de l'Assemblée du Parlement de l'Ouest pour inviter les jeunes de notre département à être des jeunes disciplinés, civiques, mais aussi engagés à pouvoir se les dans les du Parlement de la de Le choix porté sur cet arrondissement est son caractère à la fois agricole et industriel et son ouverture sur la ville portuaire de Kribi. arrondissement, et finalement, qui pose beaucoup de jeunes, qui est bénéficiaire de beaucoup de projets structurants, je peux dire et Il est bon, bon pour nous mobiliser jeunesse. On a besoin de jeunesse forte, solide, mais également bien en tête. Et nous pensons que c'est le moment pour que la jeunesse marque un temps d'arrêt, pour faire une ressource et surtout évaluer qu ce qui est bien et qu est ce qui n'est pas bien, afin de pouvoir jeter les bases de notre projet. Bipindi est l'un des bassins de production à fort potentiel qui va générer près de 3000 emplois directs et environ 10 000 emplois indirects avec son projet minier et ses ressources naturelles. L'autorité administrative exhorte la jeunesse à être plus active afin de valoriser le capital humain et contribuer à l'émergence du pays à l'horizon 2035. Même son de cloche à c'est dans le département d'Union et sous-région du centre Cameroun où le train des festivités marquant la 57e édition de la fête de la jeunesse est également en marche de ce côté avec pour principale activité le sport collectif instauré dans tous les établissements scolaires. Dites-vous Patrick Aborso. Ce mardi était jour de lancement de la semaine de la onzaine à avec l'ouverture ouverture de rideaux les activités sportives de l'école nationale des oeufs et forêts à l'administration pénitentiaire, passant par le MINAS, la délégation départementale des sports d'Union-SO et et la grande famille éducative, tous étaient présents. Une grande séance de gymnastique d'une durée d'environ une heure sera observée, avec en tête l'adjoint préfectoral. On a commencé déjà par le mini-cross, qui concernait les élèves les élèves de lycée et les élèves de, des universités. Dans l'ensemble, je crois que l'ambiance a été de bonne, bonne enfance et que tout le monde était content. Un mini cross-country d'environ 5 km sera observé dans les rues de l'arrondissement, d'où le lycée de Mbalmayo Rural, viendra arracher la première place devant l'école nationale des Zouï. de la 4e du lycée de Rural le train est donc désormais sur les rails en attendant le grand jour. En page magazine de ce 12 heures, nous parlons de l'utilisation du téléphone portable. Avec cette question centrale, est-il encore possible de nos jours de vivre sans téléphone portable Le téléphone portable, un outil conçu essentiellement pour communiquer et utilisé de nos jours à d'autres fins. C'est d'ailleurs le constat effectué par notre reporter Tatiana Vando. Suivons plutôt. Cyberharcèlement, partage des fake news et règlements de comptes. Voilà l'usage que d'aucuns font du téléphone portable de nos jours. Des phénomènes qui n'arrangent guère certains usagers qui préféreraient même vivre sans cet outil de communication. Pour éviter certaines choses, surtout les, les histoires des réseaux sociaux. Là. La vie serait meilleure s'il n'y avait pas de téléphone portable. L'inconvénient du téléphone est déjà plus dangereux même que l'avantage du téléphone. Autrefois utilisé pour faciliter la communication à de longues distances avec des proches, aujourd'hui, avec l'évolution technologique et la sophistication des appareils, l'on assiste à cette dérive qui pose tant de problèmes. Certaines personnes trouvent le malin plaisir d'acheter les téléphones portables uniquement pour nuire à recruter. Quelqu'un prend ton WhatsApp, et te dit du n'importe quoi sur le WhatsApp, mais quand vous vous voyez en face, c'est de l'hypocrisie, voilà, voilà, voilà. Mais dans le téléphone, cette personne a le courage. Surtout les là, c'est ça qui nous entraîne même des, des mauvaises choses à l'heure actuelle. En Choronco, ça me va. À côté de cette utilisation péjorative du téléphone portable, certains usagers disent ne pas pouvoir vivre sans cet instrument. Moi, je ne peux pas vivre sans téléphone. À l'heure actuelle, là. je ne peux pas vivre sans téléphone. Je ne trouve pas l'inconvénient du téléphone. Le téléphone portable est un outil de communication indispensable pour moi. Pour eux, c'est un outil indispensable, voire incontournable à l'ère actuelle du numérique. Les téléphones Android ont été mis sur pied pour réunir, rassembler et communiquer. Je peux sortir dehors, quelque chose m'arrive, c'est le téléphone qu'on va m'appeler pour me demander que tu es où. Être capable de vivre une journée entière sans téléphone portable. Là n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'utiliser cet outil de communication pour la bonne cause. Cependant, téléphone portable et enfants font-ils bon ménage pour certains, pour certains parents, le téléphone portable reste un outil incontournable dans l'éducation de sa progéniture. Pour d'autres par contre, il n'est pas nécessaire de donner un téléphone portable à son enfant. C'est le reportage que signe pour nous Gisèle Aboumou. Il est incontournable, surtout à cette ère où le numérique dicte sa loi. Le téléphone portable, c'est aussi de communication de nos jours s'avère plutôt important. Seulement, est-il nécessaire de l'offrir à un enfant Si cet enfant n'a pas encore atteint l'âge qui va composer en, en classe de quatrième, je ne peux pas l'offrir au téléphone. Je ne peux pas offrir un téléphone portable à mon enfant, surtout à l'âge de scolarité, parce que c'est une distorsion inutile. Les parents estiment que le téléphone peut participer non seulement à broutir les enfants, mais également est une source de dépenses pour le parent moyen. Pour petit, il n'y a rien d'important qui passe sur le téléphone pour lui. Tout ce qu'il va utiliser, ce téléphone, c'est pour nuire son cerveau. Il y a au moins ces quatre enfants au collège. Hein? Tous ces quatre enfants, est-ce que j'aurai l'opportunité de leur charger ce téléphone de temps en temps pour que... Cependant, pour ceux des parents qui autorisent le téléphone portable pour leur progéniture, ceci impose un usage raisonnable et responsable, surtout avec les adolescents. Oui, par exemple, moi j'ai des enfants qui sont à l'étranger. Grâce au téléphone, au WhatsApp, on communique et ils peuvent aussi faire leurs travaux de, de, de, de, de l'école. Il existe aussi des cas où les parents sont occupés dans les différents services et décident de confier un téléphone à l'enfant. Question de prendre des nouvelles à la maison ou encore en cas de problème. téléphone là va l'aider. Peut-être je ne suis pas là. Peut-être elle est dans un endroit ou bien à la maison. Je peux l'appeler pour qu'elle puisse me fournir des nouvelles qui sait, des nouvelles là-bas parce qu'elle peut avoir un problème. Oui. Même face à cette urgence, certains parents n'y trouvent aucune nécessité. Je ne peux pas laisser mon enfant seul à la maison sans. Une grande personne, est qu est ce qu'est sûr, c'est que si je veux joindre mon enfant, je vais devoir passer par cette grande personne pour pouvoir avoir mon enfant à la maison. Il est important de souligner que le téléphone portable de nos jours demeure un outil nécessaire à la communication. L'offrir à un enfant ou non est sans équivoque, car tout dépend de l'utilisation qu'il peut en faire et de son âge. Pour le parent, il est judicieux de poser clairement les règles. Tout autre chose à présent dans ce 12 heures. l'équipe départementale de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme en abrégé, DDIH, vient de prendre officiellement fonction du côté de Douala, capitale économique du Cameroun. Installée donc par le commissaire général de cette organisation onusienne, la nouvelle équipe installée voilà reçoit donc pour cahier de charge d'éradiquer la corruption mais aussi la contrefaçon et de promouvoir la justice sociale. Le compte-rendu de Mohamed Chanch. Par cette formule symbolique sont installés dans le Vauré une dizaine de membres de l'Organisation des droits de l'homme DDH International. Occasion pour le haut-commissaire général de leur préciser le cahier des charges. Dénoncer tout acte de corruption, de violation des droits de l'homme, diriger les enquêtes auprès des autorités compétentes et dresser le rapport envoyé au bureau national des recommandations qui épousent fidèlement la vision étatique en matière de lutte contre la criminalité économique et la contrefaçon. En réalité, c'est particulièrement les crimes économiques. Nous savons que beaucoup de nations sur le continent africain, notamment notre pays, est parfois victimes des crimes économiques. Dans notre responsabilité, c'est d'aider et l'État du Camus et toutes les institutions du continent africain à voir dans quelle mesure euh, veiller à une bonne gouvernance, à une bonne gestion des ressources qui sont extrêmement minimes. Les médicaments sont un moi, un aussi, un aussi bon pour la santé. Et le président de la République, c'est un de ces chantiers. Pas. Et euh, vous êtes sans ignorer que le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, ne résignent pas sur les moyens, donc euh, nous allons les accompagner dans ce chantier. Un chantier immense qui convoque de nombreuses expertises, mais qu'il faudra mener avec dynamisme et méthode. Restaurer d'abord le sens de droit, la sensibilisation, parce que nous nous sommes rendus compte que les droits humains ne sont pas encore effectivement reconnus dans la société que les populations même sont déjà ignorantes de leurs droits. Créée en 2009, l'Organisation des droits de l'homme DDH International est un démembrement des, des Nations Unies à qui sont reconnues plusieurs missions, notamment la protection des droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'éradication de la contrefaçon et le respect de l'état de droit. Merci à vous. Moi, m'échange depuis Chidoala. Et puis, en sport, c'est officiel depuis deux jours. Joseph Antoine Bell est le président du comité d'orientation de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, créé donc en août 2022 par le chef de l'État, son excellence Paul Biya. L'ancien lion indomptable se voit donc récompensé après plusieurs années de bons et loyaux services envers la nation camerounaise. Comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie par les populations au long de de ce décret présidentiel. Élément de réponse avez vous, Étienne Bala. La nomination de la légende africaine, ancienne gloire du football camerounais, fait sans doute l'unanimité au sein de l'opinion publique, même si on détecte quelques réticences entre sa formation et le poste qu'il va gérer. L'endroit où il va officier qui fait un peu problème parce qu'il est beaucoup plus connu comme footballeur. Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait sa place à la direction technique des équipes nationales. Je crois que... Avec un peu plus de tact, il peut s'en sortir. Il ne devrait pas imiter certains. L'administration s'apprend comme on apprend à jouer au football. Quand qu'un acteur et récompenser, pour moi, c'est une chose normale. L'on reste néanmoins rassuré quant au sérieux et la personnalité observée chez le double champion d'Afrique 424 et 428, l'un des meilleurs gardiens d'Afrique du siècle. Et à première vue, de par son expérience à l'international, je pense que Joseph-Antoine Bell a le profit de l'emploi. Les personnes nommées vont pouvoir se souder et se rapprocher d'autres expertises pour pouvoir gagner le pari. C'est une mission assez difficile, mais il a la pointe, il a le charisme, il a tout pour réussir, pour les garder. Et on aimerait qu'on ait plus de stades qu'actuellement parce que le Cameroun est une nation. Les attentes quant à cette fonction qu'il va désormais gérer sont donc nombreuses. Ce qu'on attend de lui, c'est que pour le patates, que des autres stades soient maintenus en l'état. L'essentiel n'est pas de nommer des responsables pour la maintenance de ces infrastructures, il faut aussi... Que les moyens à comprendre. L'homme qui vous a mis en cause, sa région n'a pas véritablement d'infrastructures sportives. Et le cheval de bataille que Joseph devrait avoir, c'est d'abord de penser à la région natale du chef de l'État. On continue à jouer comme en 72 et cela devrait finir. L'ONIES, l'Office national des infrastructures et équipements sportifs, donc il a la charge est basé à Yaoundé au Cameroun et c'est une récompense qui arrive après avoir essayé plusieurs fois sans succès de briguer quelques mandats à la tête de la Fédération camerounaise de football. La création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs par le chef de l'État, son excellence Paul Biya, vient ainsi répondre aux préoccupations, mais aussi aux interrogations de certaines opinions sur le terrain au sujet de l'entretien et la rentabilisation de ces équipements sportifs. Cependant, quelles sont exactement les missions assignées à cet organisme On voit cela avec vous, Claude Vilongo. Assuré par son expertise, l'entretien, la maintenance L'exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs ainsi que les installations connexes spécifiques réalisées ou aménagées par l'État. Telles sont les missions spéciales de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs au NIES créé par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, le 17 août 2022. En nommant les principaux responsables de cet organisme, ceci février 2023, à savoir Joseph-Antoine Bell, président du comité d'orientation de l'ONIES, François-Félix-Ewané, administrateur général, et dame et combe pascaline son adjoint, cette équipe a pour charge d'élaborer un plan de gestion, intégré des infrastructures et équipements sportifs, mettre en œuvre une stratégie des mécanismes de gestion ou d'exploitation visant la maîtrise des charges inhérentes à l'entretien et à la maintenance. Joseph, Antoine Bell et compagnie devront ainsi assurer la création et la construction des infrastructures et équipements ainsi que l'abeille à la formation de la ressource humaine. Un autre volet important du rôle du comité directeur à assuré l'abeille technologique et la sécurisation de ces infrastructures et équipements le NIES a pour partenaire le ministère des Sports qui assure la tutelle technique et le ministère des Finances la tutelle financière. Il a à sa charge neuf structures dont le palais polyvalent des Sports, les stades de Mfandena et de Limbé à Yaoundé, les stades d'échappement, de, de la réunification et de Mbapelépé à Douala, les stades Omnisports de Limbé et de Bafoussam, enfin le stade Rumdéadja de Garoua. Merci à vous, Claude Villangos. Stop et fin du 12h de ce jeudi 8 février de Londres-Grâce 2023. Mesdames et messieurs, de votre attention, merci. Votre fidélité nous honore. Restez en compagnie des programmes Suivision 4, la télévision africaine. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, mais surtout avec le même plaisir. Inch'Allah, bien le bonjour.